Comment éliminer rapidement les acrocordons Pour éliminer les verrues de façon définitive nous devons consulter un médecin. Toutefois, il existe des remèdes maison comme l'oignon, qui est un antibiotique naturel qui possède des propriétés antiseptiques et antivirales qui aident à renforcer le système immunitaire et à combattre le virus qui est à l'origine des verrues. Les acrocordons sur la peau sont des excroissances bénignes qui ont l'apparence de petites boules accrochées à la peau. Ils sont désagréables et inesthétiques. La plupart des acrocordons ne représentent pas de danger pour la santé. Mais le fait qu'ils soient visibles les transforme en un problème que beaucoup de personnes souhaitent combattre. Tous les acrocordons ne sont pas de la même taille, de la même forme et n'apparaissent pas aux mêmes endroits du corps. Souvent, ces altérations de la peau apparaissent sur les doigts, les coudes, les genoux, le visage, le cou et même parfois le cuir chevelu il est très difficile de les éliminer complètement car ce sont des symptômes du papillomavirus. Cependant, avec quelques petits soins et un bon traitement, nous pouvons les réduire notablement et éviter leur apparition future. Même si aujourd'hui il existe une grande quantité de remèdes industriels et maisons pour lutter contre ces acrocordons de la peau, dans cet article nous allons vous recommander un excellent traitement qui n'utilise aucun qu seul ingrédient pour éliminer rapidement ce problème. Vous êtes prêt à éliminer ces désagréables petites boules En finir avec l'acrocordon grâce au traitement à l'oignon. Si vous jetez un coup d'œil aux remèdes maison qui servent à lutter contre les acrocordon, vous allez découvrir que l'oignon est l'un des ingrédients principaux pour les éliminer de manière rapide et efficace. Cela est dû au fait que diverses recherches ont démontré que l'oignon a des propriétés antiseptiques et antivirales. Ces dernières aident à renforcer le système immunitaire et lutte contre le virus à l'origine de ces acrocordon si gênants. De plus, l'oignon est recommandé pour en finir rapidement avec les acrocordons. Grâce à ceux-ci composés souffrés, qui sont stimulants pour la circulation sanguine, même s'ils peuvent aussi être irritants. Ces composés accélèrent l'élimination des acrocordons. C'est pourquoi, l'oignon est l'un des meilleurs ingrédients naturels pour lutter contre ce problème. Comment l'utiliser Pour profiter de tous les bienfaits de l'oignon L'idéal est d'en consommer davantage dans son régime alimentaire. Vous renforcerez ainsi l'organisme interne et l'aiderez dans sa lutte contre le virus qui produit les acrocordons. Le fait d'augmenter sa consommation d'oignons au quotidien apporte à votre organisme un antibiotique naturel. Il aidera les cellules du corps à se renouveler plus rapidement, tout en créant une couche de protection contre les virus. Étant donné que l'idée est de se débarrasser rapidement des acrocordons, L'usage topique de l'oignon doit compléter ce traitement jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Pour éviter que l'oignon cru irrite la peau se trouvant autour des petites excroissances, nous vous conseillons de préparer une pâte douce avec un oignon préalablement bouilli dans de l'eau. Il vous suffit d'appliquer la pâte à l'oignon sur l'acro-cordon, de couvrir avec du sparadrap ou une bande et laisser agir toute la nuit. En revanche, si l'oignon cru ne vous provoque aucune irritation, vous pouvez en appliquer directement sur l'acrocordon deux fois par jour, de préférence le matin et le soir. Le grand avantage de l'usage d'oignon cru est qu'il conserve toutes ses propriétés, ce qui le rend plus efficace. Dans tous les cas, il est très important de savoir que les résultats ne seront pas immédiats. Quoi qu'il en soit vous devez être constant dans l'application de l'oignon pour constater une amélioration. Ce traitement naturel pour éliminer les petits acrocordons de la peau est souvent efficace mais n'est pas définitif. Quand les excroissances sont provoquées par le papillomavirus, il est nécessaire de consulter un médecin pour mettre en place un traitement qui permette de gagner contre ce virus et de l'éliminer totalement de votre corps. Si le virus est toujours dans notre organisme, il est probable que les acrocordons continuent d'apparaître à différents endroits du corps. À long terme, cela peut engendrer un problème plus important chez les femmes, comme par exemple le cancer du col de l'utérus. Sous aucun prétexte vous ne devez arracher ces acrocordons vous-même. Cela pourrait aggraver le problème et faire qu'il se propage plus rapidement dans d'autres zones du corps. Si aucun remède ne fonctionne pour vous en débarrasser, consultez un spécialiste afin qu'il vous conseille une autre alternative.